d d d d d Salut les astraliens, j'espère que vous allez bien ben Moi je vais très bien Aujourd'hui j'ai reçu donc ma commande ultra jeu Plus un petit lot que j'ai acheté euh, Par eBay. Donc, information euh, principale Enfin, une petite information avant de commencer Je conseille à mon ami Kioubiyami D'aller se faire euh... Comment dire D'aller passer chez le dentiste Pour pouvoir se faire un bilan dentaire Exactement parce que quand on va se voir Voilà excusez moi j'ai J'ai un gros souci de lumière Donc j'essaye de faire en, en fonction Des choses donc vous verrez que ma face euh, Voilà c'est à ah, quoi que si je me mets comme ça ça va Donc on va commencer par donc le petit lot Après on aura une deuxième vidéo donc Sur les restes de, de, donc, de la dimension Du chaos et spéciale Et après on attaquera par les, les Cartes de bataille ville Donc il euh, il y aura que les cartes qui me restent, voilà, parce qu'il y a déjà mon contact qui est passé par là, voilà. Donc, euh, on, y on y va, on y va. Alors, j'ai commencé par prendre euh, les cartes comme ça que je vais que j'ai voulu mettre de côté. Donc, pour le moment, pour le moment, donc ça, c'est des cartes que j'ai pas encore euh, choisi. Donc, euh, voilà j'ai encore choisi donc pour le moment je garde donc deux enfin les deux cartes cristal la balise de cristal et la, la bénédiction de cristal le miroir du rituel bestial voilà on la voit on la voit mieux voilà c'est après désignateur DDD et euh, pièce du tombeau royal et illusion des ténèbres voilà donc je sais pas si on les voit bien mais c'est des cartes rares et ça mon petit euh, Kiubiyami, ami voilà et ça mon petit qui voilà. J'ai 6 cartes. 6 cartes qui étaient dans le lot. De toutes des trois boîtes, en fait. Des trois. Et elles sont toutes pour toi. Mais tu vas avoir mal. Donc je te précise. Euh, va faire un bilan dans terre avant de me rencontrer. Voilà. Pour le 27 décembre. Donc on va commencer. Donc on a deux Gaïa Force de la Terre en commune. Donc ça Alors je précise, si je dis pas je garde, c'est attradé. Donc un dragon euh, arc rouge arc-démon. Donc attendez, hop, on le voit mieux comme ça. Hein. Parce qu'il est en ultra, il me semble. Un petit guerrier de la route. Voilà, je vais faire essayer de, de vous le montrer au mieux. Euh, dragon électromécanique. Voilà. Un petit Gaïa Force de la Terre encore, mais cette fois en rareté. Euh, Wayne Sabrix. Voilà. Un guerrier colossal que vous voyez bien, voilà. Un guerrier cicatrice, voilà. Euh, araignée chou-terraine, voilà. Un petit Zenman roi des singes démoniaques, voilà. Un petit robot de la dévastation, voilà. Un petit euh, Gaia bug chevalier draconité. Donc, vous le voyez bien, c'est quasiment que des raretés. Alors celle-là, il y en a un qui va. Celle-là, il va dire Waouh, je la veux <coughs> Dragon, Ogre du Néant Voilà. Donc dragon, ogre du néant, en rareté. C'est déjà pas mal. Après, on a un petit euh, chevalier. Cavalier enragé, pardon. En abîmé. Voilà. Et un petit euh, Shima Attack Over Dragon, bien sûr. En rareté, donc ça c'était tout ce qui était. On euh, dire entre guillemets dans l'extra deck. Parce que après, j'ai pas fait le tri encore, j'ai pas fait le tri. Hein. Après, on a euh, Peine, roi de l'Armageddon. Donc la monstre rituel. Zéralamante, monstre rituel. Crabe tortue, donc monstre rituel. Et numéro 34, Terrorbyte. Voilà, donc après je sais plus s'il y en a encore Mais euh, je ne sais même plus si j'ai trié hein. Donc on a deux châteaux lumineux à Arte. Bourse des âmes Forêt ancienne Donc ça c'est uniquement le lot, je précise Attaque alliée Donc hop, pour que vous voyez bien la carte sur, cette, sur certains, je dois rapprocher. Cadeau sacro. Voilà. Guérison de monstres. Voilà. Rafale 6 samouraï triple attaque. Que vous voyez bien. TGX300. Valseux. Chemin de lumière d'étoile. Voilà ça c'est. Alors je précise que cette partie là c'est la deuxième fois que je le fais pour essayer de voir dommage de rep est égal reptile. Trêve solide. Voilà. Quatre, euh, carte du sacrifice. Voilà. Un petit guerrier turbo. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a Donc là c'est. Euh, oui. Donc voilà. Euh, je m'étais arrêté à peu près là. Hein donc, Vélociraptor préhistorique. Donc, pour... en sachant qu'il n'y a pas eu de, de deck euh, fait. Alors, à la canne, le chevalier Harlequin. Voilà. Oh, Excusez-moi, c'est le bruit de la boîte qui me dérange. Donc, après, on a euh, le Draco et Equist Palada Dragon. Donc, voilà. Après, euh, je ne sais pas s'il y a des cartes qui vont vous intéresser, mais... Euh, par exemple, le koala géant Hein, voilà Cerbère de la cloche de feu Que vous voyez bien euh, Alors, aile noire Mistral le tourbillon Voilà, diva des profondeurs Pareil euh, Aiguille des abysses Voilà, nuagéen circonscrit Excusez-moi si je dis mal Bonhomme de neige carnivore voilà, une bête nordique. Alors, euh, difficile à dire, hein, mais je le dis, je le dis pas. Euh, le déchireur de cartes. Voilà. Gogiga gaga gigo. Voilà. Gaïa le chevalier implacable. Serpent spirale, Andal bête -gallateur. Alors après, on a une brise armure. Voilà. Euh, après euh, les 6 samouraïs Kamon. J'espère que vous voyez bien Kamon. Les 6 samouraïs Hiru Voilà. J'essaie de bien vous montrer les choses. Euh, Épée de la cloche. Néo de la cloche de feu. Voilà. Commandant de la cloche de feu. Euh, Gearfried Phoenix. Donc monstre Gémeaux assez puissant Gaïa géante de la pierre Alors ça c'est quoi C'est Dianara mythologique Voilà euh, Shogun... Shogun défense totale Après on a un petit dragon météore Voilà après on a Enchanteur écarlate. Après on a andro Sphinx en bien abîmé. Après hop là, on a Dragon poussière d'étoile mode assaut aussi que j'ai encore dans le binder. Donc ça c'est ailleurs. Commandant Gotham maître de l'épée. Pour que vous voyez bien, le chevalier Kage Musha. Voilà. Un petit dragon de la lune et des ténèbres. Ça c'est génial. Chimiste allié Gennex en deux fois. Donc ça c'est. Je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas eu le temps de lire l'effet. Mante naturia. Stratège à la barrière de glace. Voilà. Era préhistorique. Ah, celle-là je vais la garder aussi. Bête Chrysaline, tortue, émeraude. Celle-là je vais la garder en collector. Bête fantôme lézard bouché. Voilà. Canon méchabotte. méchabotte. Voilà. Enfin tenez. Vous voulez voir. Voilà. Valfort Kwakimeru. Toujours. Dragon de métal noir aux yeux rouges. Donc je sais pas. Je pense que je vais la mettre pour mon ami Kyoubiami. Je sais pas. Dragon orage ténébreux. Toujours. Robot impatient. Toujours, voilà apello préhistorique hein? t commande allié genex solide allié genex Écraseur allié genex hein? dino préhistorique dandy au diamant héros de la destinée guerrier double voilà si samouraï kageki Chat magique. fossile d'oran mammouth. Un rocher. Titan de glace Akimiru. Rose de la résurrection. Bouffon jongleur. Hein Pour ceux qui aiment. Brachio la bête lézard. Donc après la force arcane. 14, la tempérance. Voilà, c'est la première fois que je l'ai, je vous le dis. Force arcane, 4. à commune. Six amour à Mizuo. Camélon, espion, sabre. Le créateur. Ange gardien à joanne. Reine volcanique. Dragon tyran. Euh, Horus le dragon des flammes LV6, donc elle est arme bien abîmée, donc encore une belle chrysaïne euh, tortue de Zembrot que j'ai gardée 6 euh... samouraï légendaire Mizuo Ah, celle-là je vais la garder parce que c'est un zombie, donc euh, je l'ai mis où Ah, j'ai mis là le deck Donc ça c'est zombie, donc je vais la garder 6 samouraï Kamon Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà Écuyer de chienne Tiens ça me fait penser à quelque chose ça Écuyer de chienne euh, Arcus le druide de la lumière Donc euh, en commune hein. Grand maître des six samouraïs Voilà Garonite le dragon seigneur lumière euh, Garo le guerrier seigneur lumière Allez Samouraï du futur Toujours hein. euh, Esprit des six samouraïs donc qu'est-ce qu'il nous reste Ah oui après c'est ça. Jeanne la Paladine, le, la Seigneur Lumière. Voilà. Euh, Galad Sabreux. Voilà. Et après on a alors 4 cartes Bête Bête uh, Gladiateur. Donc on a Bestiary, Darius, euh, Oplomac et euh, Lanista Bête Gladiateur. Voilà. Donc hop je vais vous montrer donc les 4 Voilà. Donc voilà les amis, on a fini avec euh, le petit lot. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager donc, euh, sur tous les réseaux sociaux cette vidéo. Alors sachez que moi mes recherches pour le moment c'est l'impact cyber ténébreux. Hein Et puis euh, j'ai pas, pas de. Après j'ai pas grand chose d'autre. Voilà. Mes recherches pour, pour le moment. Alors, pour l'impact cyber ténébreux, donc, je me fous de la rareté, je la veux en française. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et ciao tout le monde